et puis pour finir eh bien les réseaux sociaux habituels, Twitter, Instagram et notre page Facebook. Bélier et ascendant Bélier, dans votre horoscope de ce mois de février, eh bien c'est le Verseau qui domine, le Soleil reste en Verseau jusqu'au 19 février et ce sont vos amitiés qui vont être en première ligne et pas seulement vos amitiés, hein, les relations professionnelles aussi, vous savez ces réseaux professionnels dont on parle et qui sont indispensables pour ceux qui veulent un peu grimper dans l'entreprise par exemple. Hein. Bon bien entendu ça dépend de votre boulot, alors si jamais vous n'êtes pas dans une entreprise etc, et bien avec le soleil en verso vous vous, pourrez, vous pouvez espérer euh, trouver des soutiens, euh, euh, quelqu'un qui va vous aider si vous avez un travail difficile à faire ou si vous n'y arrivez pas, enfin bref, il y a de l'entraide hein, avec le Verseau, de la solidarité, et euh, que ce soit de votre part ou de la part euh, de, de ceux qui vous entourent, ces fameuses personnes avec qui vous avez établi des relations qui ne sont pas forcément des relations d'amitié, mais qui sont des relations utiles. Hein? Et bon ça, on, on doit en avoir, hein? tout le monde doit en avoir, c'est important, ça n'est pas profiter des autres, mais c'est simplement... Euh, bon, euh, c'est à double sens, hein? si euh, quelqu'un vous rend service, eh ben, vous lui rendez service, euh, je veux dire, ça fait partie de, de l'échange, hein, du rapport d'altérité avec l'autre, sans que ce soit forcément affectif. Après le soleil en Verseau, nous avons un soleil en Poissons à partir du 19 février, et bon, c'est un, un soleil qui est dans l'eau, <rire> C'est-à-dire que c'est un signe d'eau, et euh, bon traditionnellement, hein, puisque ça va s'étaler sur le mois de mars, c'est le mois des pluies, de l'humidité. Mais pour vous, c'est un signe euh, un petit peu de passivité. Alors ça vous fera peut-être pas de mal de, euh, de vous reposer un peu, de lâcher prise, il peut y avoir des vacances, vous pouvez partir faire du ski, euh, euh, je, je sais pas, vous faites ce que vous voulez, mais euh, disons que le soleil en poisson vous dit qu'il faut vous détendre un peu. Du côté euh, du quotidien, hein, qui est géré par Mercure, euh, alors ça inclut votre travail ou les, les activités que vous avez euh, à faire euh, au quotidien, hein, bien entendu. Donc on a un Mercure en Poisson euh, à partir du 4, euh, et elle va s'arrêter euh, et rétrograder à partir du 17. Donc euh, seuls les premiers et deux, début du deuxième e décor, des signes euh, vont être concernés. Mercure en Poisson, elle est pas très pointue hein, pour vous, elle n'accentue pas votre curiosité, euh, ou alors vous êtes curieux de ce qui se passe dans le monde, vous voyez, mais pas, vous n'êtes pas curieux ni de vos proches, ni de ceux qui vous entourent au travail, vous n'allez pas forcément communiquer davantage avec eux, au, au contraire, euh, vous pouvez avoir à réfléchir hein, aussi, vous pouvez être obligé, euh, bon, euh, de vous concentrer sur quelque chose, Quoique Mercure en Poisson, je crois qu'elle a un peu de mal à, à se concentrer. Bon, toujours est-il que euh, votre curiosité ne va pas être immense pendant cette période, mais bon, il faut savoir quand même que les passages de, de Mercure, je vous l'ai déjà dit, hein, c'est tout au plus une journée, hein, c'est une planète extrêmement rapide, sauf que là elle rétrograde, donc elle ralentit, elle stationne sur le 12e degré, euh, euh, donc des poissons, ça va correspondre au début de votre 2e décan, et euh, peut-être que là il y aura un petit problème vous aurez un petit problème à régler avec l'un de vos proches, puisque Mercure représente aussi les proches, avec un de vos proches, ou au travail, avec un collègue. C'est quelque chose de, sur quoi vous n'aurez pas le contrôle, euh, vous, ça vous échappera, ou alors c'est quelque chose euh, que vous n'aurez pas vu venir. Bon, mais c'est pas des événements importants avec Mercure, c'est souvent des détails, mais comme elle est en Poissons, on risque d'en faire un peu une montagne, hein, parce que le Poisson il est un peu comme le Sagittaire, il, il, d'ailleurs il est géré en partie par Jupiter, donc il y a une notion d'amplification. On en vient à Vénus, votre planète d'amour. Alors Vénus elle est au début du mois en trois, dans le troisième e décan des, des Poissons, donc pour votre 3e décan, c'est bon, des amours euh, qui sont un petit peu... Euh, soit des amours secrètes, hein, euh, euh, un, un film que vous faites dans votre tête, ça peut être ça! Hein, ou alors vous pouvez avoir un, un, un conjoint qui n'est pas en pleine forme, euh, qui attrape la grippe, ou, vous voyez, et vous allez devoir le ou la soigner. Bon, ça c'est vraiment euh, très ça va passer assez rapidement aussi puisque Vénus rentre en, en Bélier le 7, donc elle rentre dans votre signe. Elle va traverser euh, à peu près euh, pas tout à fait les trois décans, mais presque. Elle est rapide donc euh, et alors bien entendu plus elle est rapide plus vous pouvez avoir des petits coups de cœur euh, intenses mais très passager à mon avis, euh, où vous pouvez aussi, euh, bon si vous êtes en couple, avoir un, un regain de passion euh, l'un pour l'autre. Pourquoi? Parce que Vénus euh, dans votre signe, elle est sous l'égide de, de Mars et donc elle est très passionnée. Je vous conseille de pas euh, vous emballer trop vite si jamais vous faites une rencontre, hein, parce que euh, bon, euh, ça peut donner de l'espoir hein, à l'autre, alors que vous, vous ne faites que passer, finalement. Hein. Euh, donc bon, ayez bon cœur. si jamais euh, vous sentez que ça n'est que quelque chose, euh, qu'une aventure, et eh bien dites-le hein, à la personne, dites-lui, oh, tu sais moi j'ai pas envie de m'engager, euh, euh, c'est j'ai envie de toi par exemple, mais bon ça n'ira pas plus loin. Bon, bon cela dit, euh, bon, euh, on ne sait jamais, hein, vous pouvez aussi euh, tomber vraiment amoureux, ça peut être le début hein, d'une relation, mais pour ça il faudrait que j'ai votre thème hein, pour le savoir. Mm -hmm. On termine avec Mars, hein, votre planète à vous, qui gère vos belles énergies, hein, elles sont toujours très importantes, hein, quel que soit l'endroit où vous les mettez, euh, vous avez des énergies fortes et intenses. Donc euh, elle va être en, en Sagittaire euh, au début du mois, hein, euh, enfin bon, même jusqu'au 16, et euh, il est très possible que ça ne profite malheureusement qu'au 3e décan, mais c'est bienvenu parce que le 3e décan est en train de vivre euh, euh, peut-être pour certains des périodes un petit peu difficiles, hein, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a des planètes lourdes hein, qui, qui, qui sont euh, un petit peu en, en dissonance avec vous. Donc euh, bon, ce Mars va vous être extrêmement utile parce que vous allez pouvoir combattre des démons, combattre des personnes jalouses, combattre euh, peut-être une épreuve euh, dans laquelle vous êtes engagé, enfin bref, euh, disons que Mars vous sera très utile. Par la suite la planète va évidemment euh, rentrer en Capricorne, donc le 16, euh, et euh, alors là c'est moins fun, hein? c'est disons que les énergies euh, pour le premier er décan euh, vont être concentrées, mais euh, pour le deuxième des décan pareil, euh, sur vos ambitions professionnelles, c'est-à-dire que bon faudra être dans une sur des rails, euh, euh, montrer que vous avez euh, l'esprit d'entreprise, que vous pouvez avoir de l'autorité si c'est nécessaire, sans pour autant en abuser, hein, attention! Euh, et que euh, bon, s'il y a un conflit, euh, que vous pouvez faire preuve d'un petit peu de souplesse, hein, pour ne pas que ce conflit s'éternise. Bon, je ne pense pas que, que ce sera le cas étant donné que Mars est rapide hein, après tout, euh, enfin rapide pour elle, pour sa façon à elle d'avancer dans le zodiaque. Hein. Euh, elle, n pas, elle ne va pas rétrograder pour l'instant. Donc euh, euh, bon ambition, esprit d'entreprise, hein, mobiliser toutes ces forces qui sont en vous et qui vous amènent parfois sur les plus hautes marches. On se retrouve le, le mois prochain, euh, en attendant, euh, vous avez bien entendu les vidéos de la semaine, vous pouvez aussi aller sur les sites de rtl.fr du Figaro TV Magazine ou alors vous pouvez appeler le 3210. Excellent mois de février. Mmh.